Salut tout le monde, début décembre avec mon pote Yanis, on avait prévu un plan et euh, bah, dans la voiture on s'est aperçu que ça ne ferait pas. Donc on a décidé de changer de plan complètement et d'aller euh, du côté du Grand Coin. Et en fait, euh, bah, on n'est pas allé au Grand Coin. Je vous laisse regarder ça. Ciao Bon, encore un plan à la con. Hein. Il y a des plans qui sont pas à la con ou pas <rire> Non, je crois pas. Bon, on voit bien, ça vole. Oui, c'est vrai, les, les avions, ça vole. On est au col, il s'appelle comment ce col Le col du Cuchy. Ah, le Cuchy, du Curry. Du cumi. Non, du on est cunis. sur une aire de pique-nique Un ski, on ouais, a une aile, on a de la bonne, bonne humeur de Ah ouais, ça c'est beau <rire> <rire> Allez, on y va, c'est parti La petite trière, non Au... du vent, de la neige. saint Éol, donnez-nous une belle et douce journée C'est ça, ramène ta fraise Donc on avait tort, c'est le col de chaussy se pour aller au bon, au grand coin On va aller sur le bon coin C'est là où on remettra nos ailes à vendre après le bon, bon coin ça. Mon âme à vendre <rire> Mon âme pour une petite brise de face J'ai l'air d'une tortue ninja 1800 en chausse <rire> un peu, t'as ta peau qui se décolle. Ouais, t'as des soucis, mon si gars. Bon, après deux galères de changement de peau, parce que j'ai pas de peau pour les changer, nous voilà au soleil. Et on monte tout là-haut, tout au fond. Une image de magazine. <rire> Le pauvre Franck. Les problèmes de peau. T'as des problèmes de peau Comme les ados. Et on avance mieux avec les peaux quand même. Et on va tout là-haut. Putain, mets ma pied, tu me mets la pile C'est bon là, on n'est pas en galère. Et j'ai tellement pas de technique. Des moments, je demande si. Je me demande si je vais pas enlever les skis et faire comme Franck oh, un Passage un peu compliqué pour moi Allez on charge Parce que quand même On avait marre d'avoir un sac tout léger la bonne idée, faire la rando semi-escalade, semi, semi -escalade avec les grolles de ski, les skis sur le dos, pour descendre en vol avec les skis aux pieds. on est malin. Ah, les chaussures d'escalade, c'est bien ça. Hein. bien fait de choisir par là par les étoiles là bas au bout ouais, ouais. Beau, super, alors. nouvelle technique adaptée à la course le dépotage automatique on n'arrivera pas à l'objectif problème de peau pour franck et... Et de toute façon je sens que je sens que moi j'ai du mal aussi et eh ben sans peau, j'en chie. Mais je crois que Yannis en chie encore plus. Putain, c'est magnifique. C'est trop beau. Le sommet est en vue. Ah putain, ça va être bon quand on va arriver. Il reste 20 mètres pour le sommet. Je suis oxy Et là, voilà, crée l'oignon, parce que 2007, et le vent vient comme ça. Je pense qu'on va aller se décaler un peu sur l'arête et décoller comme ça. Putain, voilà. je suis oxy <rire> Bordel, ça c'est mérité. Hein. Bon, alors Yanis, qu'est-ce que t'en dis Yeah. Qu'est-ce qu'on est en train de voler là-bas? Regarde, tiens. en train de voler? Un hélicoptère. Ah, bah là, on se rend Yeah, man! C'est bon ça! Oh merde! J'ai raté! Oh putain, j'ai raté Alors maintenant, il s'agit de juste faire beaucoup mieux et de kiffer son race et de rattraper Franck, j'espère qu'il est encore en l'air Allez, rectifier. C'est bon All right, woohoo! Ça a malin. Je crois que ça en fait une chier de matériel là ou pas.